Ouh, oublié que ça j'avais pas marché faut que je mette mon truc oh. voilà c'est bon tiens faut que tu mettes ça c'est plus facile ah oui c'est vrai comme ça tu peux bien marcher attends j'ai mon truc C'était. Attends. Voilà. Allez viens, on va réveiller nos soeurs et maman. Viens. Il oh. y a. Ah, allez réveiller euh, Nina. Coucou Nina. Mmh. Tu viens On va réveiller euh, ah. Lena et maman. Léna, oui. allez, elle est en bas. Mmh, maman, elle est là. Et maman, elle grimpe. Elle fait, elle fait waouh. Mais qu'est-ce que tu fais, maman N'importe quoi. Bon, faut nous préparer à manger, maman. Mmh, mmh. Ah, c'est dur de monter les escaliers. J'avais oublié. Ah, elle est plus grande. Mais depuis quand depuis quand Lena elle est plus grande que nous Mais En même temps on est des triplés. Pas vraiment. Pourquoi Je lui ai dit, ça va. Pourquoi Et vous Euh ouais. T'as fait un cauchemar Mais ça va, tu dis J'ai mal au ventre. Oh Oh aller me Attends, maman, elle a, elle a le bibi de lait. Bibi de lait. Bibi de lait. Oui. Oui. Bisous. Bisous. Donne-moi Bisous. de lait, bibi Bisous. Bisous. Bisous. Bisous. Bisous. Bisous. Bisous. lait, délicieux le bibi mais non, je vois bois pas votre... Mais non, elle ne boit pas non. Bibi, qu'est-ce que tu dis Mais tiens. Mais qu'est-ce qu qui qu que se passe C'est bon, mais... mais voilà. Maintenant, mon bibi, à moi. Tu as déjà eu ton bibi Maintenant. Bah si. Maintenant. Ben n'importe quoi. bah attends, je te donne... Maman m'a donné deux, c'est peut-être ça. Tiens. Ah, Merci. Mmh. Bon, moi, j'ai fini. Ah, il fait chaud. Fini. Il y a la même béjou que nous. Oh, bah oui, mais on est dans le quartier des riches. C'est logique. Maman, est riche. On est riche. Mmh. Bah, allume la lumière. Fini. <rire> moi, mieux. École, depuis quand on est école? Depuis que je suis née. Ah, comme mon nez. Ah, mais c'est pas possible, depuis qu'on est né de euh, comme le nez. Tu crois c'est ça? Peut-être. Peut-être. Mais nous on va à la crèche, on a un an. Maman, tu peux m'aider s'il te plaît? Tu peux m'apporter? Tu peux m'apporter? Tu peux m'apporter? S'il te plaît. Oui M'habille-moi Allez, vas-y, maman, tu peux m'aider. Hum. Hum. Hum. Mais du coup, tu vas me mettre quoi, maman parce que moi je suis toute petite, tu sais. Je ne suis pas comme notre grande sœur qui je savais pas qu'elle était notre grande sœur depuis tout ce temps. Tu sais maman? Ah je suis de couleur voilà ah Tu peux pas tenir debout maman tu as oublié de me mettre mon petit siège bleu merci maman <rire> je suis prête Léo c'est à toi c'est à toi Léo voilà, c'est à toi pas avec maman bon par contre j'ai pas le droit de regarder hein. Est-ce que les filles elles sont prêtes pas bah, où Lina, maman elle t'a déjà habillé oui Oui et elle est où euh, l'ina oui. Bah l'ina euh, les chassettes là fais l'appeler tu te tu te tu tu bah ouais, mais j'ai déjà mes couettes. Les cheveux. Bah non Papa ah. Non, non, non. Oh, mais attends, il faut que tu mettes ton truc sinon tu tiens pas debout. Oui, mais, mais je tiens debout. Je tiens debout puisque... Tu te tiens. Moi, vais dans puisque le camion. je me tiens au lavabo. Je vais me faire mes cheveux. Non, pas devant, Nina. C'est derrière. Oh. Allez, dépêche-toi. Oui, je veux. On t'attend. Me te dis te pas, pas qu'elle est te déjà te partie te à l'école. Allez Léo, dépêche-toi, on n'a pas tout notre temps. Hein. On, va, on va voir. Luna. Mm. Maman, maman, c'est quand on pourra avoir un skateboard ou, ou un overboard ou un truc comme ça Attends Ah oui maman c'est vrai Quand est-ce que j'aurai un téléphone L'overboard est que c'est bien les overboards Ah oui Oui Quand on sera plus grand bah Quand on sera plus grand Quand on sera plus grand Le elle est partie, C'est sûr hein. Mais nous, c'est la crèche, hein. <rire> Tu crois qu'elle a voyagé dans un autre endroit oh. Maman, elle, elle m'a donné un truc pour qu'on se localise. <rire> ben, au revoir, maman. Au revoir, maman. <rire> Mais du coup, maman, elle m'a donné un truc pour qu'on se localise. Moi, moi aussi, Julie. Moi aussi, je Attends, je regarde. Hein? Bon. Oui, elle est toujours ici. Elle est euh... à l'école là-bas. Ah oh, non. Elle elle est partie. Attends, je ne plus de. Bip bip bip. Elle est dans la, la crème. Euh, tu parles duquel, du tout, du, du, parce que tu sais, t'en as une tonne Le singe Ah, je l'ai pris J'ai pris le tien vas ah si la... Je la localise Elle est plus ici, j'ai vu la localisation Bibi, ah oh non, ça s'est arrêté Elle est partie dans un autre monde Hum. Je m'appelle. Suivez-moi. Regardez on est. Et et eh, et eh, eh, j'ai j'ai vu quelque chose sur internet moi. C'est quoi qui a fait en fait à une madame qui a fait qui a sauté en fait il était il était euh, là bas en fait avant il y avait un truc dans la carnerie et, et en fait tu pouvais sauter et elle a eu un petit peu mal au genoux oh par contre là c'est c'est pour euh, les enfants qui s'échappent c'est pas bien de s'échapper ah oui Hein? Ah, Il fait boum oh, Vite, vite, vite Faut que je rentre Je rentre Comment on rentre Ici, ah, on regarde Viens Là, t'es au-dessus J'ai <rire> trop peur Ça m'a traumatisé Plus jamais je suis ici, moi Je reste dans le parc. Je... et moi quelque chose. Tout hein. le monde a pris un peu d'argent. Bah euh, oui. Bah Ma maman elle me donne toujours un petit peu d'argent. Non, non, non. Oh, non. On ne va pas tout balancer. Hein. Attends je vais couper. Attends je vais mettre mes brassards et je vais nager dans la piscine. Mmh. ma petite bouée trop trop belle elle est ma bouée Allez, je te pose ah, ah, ah, ah mm. je vais moi je vais je vais enlever mon truc moi je vais pas aller dans la piscine bah mmh. si je vais y aller <rire> c'est trop bien, bien. Super amusant. ah par contre j'ai plus pied j'ai plus pied ah. Faut rester là où on a pied parce que maman elle dit toujours qu'il faut pas s'éloigner trop. Ouais, hein, hein, j'ai pas pied, j'ai pas pied. Ah Arrête, on a plus pied, Léo. <coughs> Oh C'est pas normal Je vais faire du toboggan, moi <rire> Oula, ah, ah, C'est difficile d'escalader Au oh, moins, j'ai une nage ah ah ah, ah, ah, ah, ah. Ça m'a traumatisé aussi, ça Regarde, je suis traumatisée. Je, je m'assois. Je... Oh oui, de la balance noire, c'est bien. Par contre, euh, je vais enlever ma bouée, moi. Moi je vais l'enlever après. Pourquoi dit... le balance il y a le balançoire qui se balance toute seule? Moi, je vais promener mon petit chien. Oui! Mon petit chat se promène. promène toi. Bon, allez, par contre, je vais pas rester tout long. Moi, la balançoire qui bouge pas. Oui! Ah. Je vais trop! Je ralentis. Mais qu'est-ce que tu fais? Ah! Ah, j'ai un dans qu l'eau! Qu'est-ce qui se passe, qu qu se passe oh non! Mais comment tu fais pour marcher sans le truc? Non! Ah oh non! Oh non, j'ai fait un tour complet! Ah, ah, ah, ah, ah, aïe aïe aïe aïe aïe aïe va Ça va Non C'est aïe aïe je de à maman qui va arriver bientôt. Je vais te porter. Mmh. Viens. Je vois le camion. Viens, vite. Oui. Je... Vite, on Nina, viens. Appelle Nina. Nina. Le camion. Ah, il est là. Il mmh, mmh. Ça va. Oui, je vais me reposer. Mais toi, fou, parce que sinon, maman, mais j'ai pas... mal. Bah peut-être je peux me calmer. Ah maman, elle est là. Voilà. Je. J Essaye. <rire> Maintenant, on a déjà commencé. Bonjour maman. Ça va maman? Ça va maman? Maman, ça va? Elle est où hum. Ça va maman, moi c'est bon. Elle est où petit Ah elle est là. Elle est là. T'as vu toute la lumière Oui. Ah, petite sœur est malade. Petite sœur Ah bah. Bah, Nina. Okay. T'as dû faire... ah, ah, ah, ah. T'as Et... entendu tous okay. ces qui? C'est pas notre maison, maman. Hein? Ah ouais. On entend la musique du voisin. C'est pourquoi il Fais marcher, maman. <cười> <cười> <cười> Le canapé des animaux. c'est la police. Attends, on ne voit pas. Oui Oui je vais dans la chambre. <coughs> <coughs>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 Oui, il faut vos ventes. Mais bah, qu'est-ce que tu fais oui. Mais qu'est-ce que tu fais oui. ah Maman, il oui. y a un monstre. Oui. Il oui. fait. Oui. il fait peur oui. oui. Mais oui. euh.. C'est quoi, ouh Ah Ah, ah. ah. Et maman <susse> Mais il n'est pas bien <susse> M'en vais de là, ne veut pas me faire contaminer. Mais me laver, voilà. Ah. Habillé, c'est pas grave. <susse> <susse> <susse> <susse> Voilà si si si Bibi Hé, hey, maman, pourquoi tu me regardes Euh, oh, c'était le, le truc de mamie, ça. Prends ma poupée Ma deuxième poupée oh. Mais du coupé et je ferai mon petit pyjama. Voilà, Et vais juste me démêler les cheveux avec une petite pince. Et voilà, c'est trop mignonne. Les beaux bon, mamans, t'as vu, j'apprends à marcher. Hop, tu vas venir jusque-toi. Ouais Ça <rire> um, marché Oui je marché Ah <rire> oh, fait chaud Maman J'ai oui. mal d'un coup partout Je suis bizarre oh. Non Oh non C'est oui. bizarre et euh. ouais. ouais. ouais. ouais, oui. moi. Mmh. Qu'est-ce qui va pas Léo Pourquoi tu es tout vert Je suis tout Bah non parce que je me sens extrêmement bien. J'ai l'impression que pour une fois je suis pas malade. Oui Mais pourquoi il a la peau verte Viens on va je va te... vais te montrer dans le miroir tu ressembles à quoi Non, euh, euh, euh... oh, Léo Contamination Arrête de faire le bourgeois. On sait que t'as mis de la peinture. Euh... Maman. Contamination. Arrête de me faire peur. Ah, et moi. Je suis en train de devenir oh. fou. Ok, j'ai le meilleur remède. Peu importe que je pleure ou non, c'est parti. Non Attention, pique. J'ai réussi. Ah. Pique. Ouais. C'était pas la bonne. Je me suis trompée, c'était la verte Bon au moins il aura une grosse partie de lui qui va être nue, donc il va être moins vert. Ouais. Et vais lui donner notre piqûre. La verte. Celle qui va l'aider. Parce que c'est un zombie. Ah ah. ah. ah Tuer les gens Tu veux que je te donne d'autres gens il est ici. Ah, ah, je veux. Attends, je peux t'aider à trouver les gens. Et après tu me tueras. Oui. Pour ça, il faut pique Yeah ah, Qu'est-ce qui se passe oh. yeah. ah. Tu me retouches plus. De toute façon, une suffisait. Tu vas redevenir toi-même. À combien de mmh. temps Maintenant. Non, dans bah, 3 minutes, normalement. C'était écrit 3 minutes. Non. Ah non, c'est écrit 3 minutes. Bon d'accord, 30 secondes. Ah bah là, à l'hôpital, je vais dire à mes, à mes collègues de me remettre de à nouveau. Allez. Arrête Je suis ah, maintenant. Superman. <rire> Arrête de dire des grosses pétisses. Oh. Je vais aller voir mes collègues. Mm. Au revoir gros nul. Il reviendra. Tapis pour lui s'il vient pas. Hein. Il se débrouillera. S'il ne retrouve pas. Pff, il a mis ça toute la nuit le voisin. Mettez-moi à nouveau, s'il vous plaît. Bon. Maman, va vais m'habiller. J'ai enfin trouvé cette solution. Je vais me l'injecter. Et maintenant, enfin... Devenir, qu'est-ce que je devais être <rire> Maman. <rire> non, tu peux te dire des, des yoli, mais euh, c'est vrai. le <sus> temps enfin de venir super maintenant le bois des zombies il faut attendre 3 minutes toujours avant que ça ressemble mais c'est pas vrai il y a le zombie qui rappelle Maman, vu qu'il y a un zombie, faut installer un bunker. OK go, va l'installer le bunker, le bunker. Déjà marche un petit peu plus droit. Allez, sorette, il va falloir qu'on suive maman, d'accord mais attends, j'ai voulu te dire quelque chose. Quoi? Mais en fait, comment on va faire Parce que si on vit dans un bunker, ça va être trop compliqué. Ouais, moi, Le bunker <rire> Normalement, c'est un bunker giga, méga, giga, méga <rire> Personne, mais vous dites bien, personne ne peut y entrer. Ah la maman, venez ici, je vais rentrer. Non Si vous voulez pas que je vous insecte cette piqûre, vous ne serez plus, vous ne serez plus parmi nous. Ok, alors attends. Si j'ai bien compris, euh, tu veux nous insérer une piqûre Oh, bye bye Non, attends Si, attends. attends, je veux oui. d'abord que tu m'expliques, avant d'enfoncer cette piqûre. Si j'ai bien compris, tu veux qu'on devienne des zombies Oui. Et eh ben, ça sera ça. pas aujourd'hui. Attends, claque. Hop, je m'en fais. Oui mmh. Maman, t'as bien fait de prendre les médicaments. Oui, ah, nous aussi, du coup. Je vais... Je... Bousiller le système de l'électricité de la ville. Bien, comme ça vous venez Comme ça, le, le son sera parmi nous. Mon coeur, une seule chambre, on va partager. Je vais aller contaminer ce, mmh. ce, petit, ce petit voisin. Bonjour, Et la piqûre ou, ou, ou vous vous êtes tué La piqûre Cache. Maintenant, un autre zombie est parmi nous. Le seul moyen. Ok. Mmh. Vu qu'on est en sécurité. Et qu'il a un, un super bunker Bunker pour lancer des missiles. Comme Donc, ça. Personne ne pourra venir dans le bunker. On est tranquille. Mmh. Ça, on est en sécurité aussi jamais, mais on est en sécurité. On ma poupée. Moi, j'ai mes deux poupées toujours avec moi. Moi, je vais dans mon passage secret que personne ne connaît. <rire> c'est trop bien ces Merci. trucs verts. Je sais pas, c'est quoi. C'est de l'argent, oui. C'est des je sais pas, c'est quoi ces gros trucs, mais c'est joli, c'est brillant. Regardez dehors, qu'est-ce qui arrive Non. Regardez dehors. serait restes maman. Ma base. Au revoir le monde. M a... Missile roquette. Viens, suis maman. Avant qu'on meure tous. Missile roquette. Euh, est... Rentre. Hum. Maman, je veux pas... pas. Allez, t'es bon. Vite. Non, non. Oh, non sécurité. <rire> Méchant. Hum. Frère, on devait penser que c'était un zombie, pas vrai. Mmh. Maman, je m'attaque les cheveux. Parce que aujourd'hui, c'est parti pour l'attaque. Des zombies. Zombie attaque la ville. Attachez-vous. Attendez-moi. je sais pas, moi. Euh, et surtout attention il lance des missiles donc euh, ouais, euh, cachez vous bien euh, le seul moyen, de, de, de, de, le, le seul moyen de, de le battre le seul moyen c'est de, de le battre c'est de c'est de c'est de, de mettre de l'eau dans sa maison de l'eau Attends, je vais envoyer un message. Parce que normalement, ils, disent, ils répondent au messages en direct. Et vu qu'il n'y a personne, ça devrait aller. Est-ce que si on met de l'eau dans la maison, ça tuerait le zombie Envoyez. Envoyez aussi. Alors, euh, un message Est-ce que si on met de l'eau, ça tue le zombie Oui, les zombies, quand il y a de l'eau dessus, bah, ils, ils font... Des mais, mais si vieille. on vous dit que c'est mon frère Qu'est-ce que vous nous diriez Envoyez. Bah, il va détruire le monde. Euh, du coup, euh, bah voilà. Mais okay. nous, on ne veut pas qu'il meure. Juste qu'il redevienne comme avant. Bah, c'est en fait, je vous précise, en fait, c'est l'eau, ça fait ça. Mais ça redevient comme avant, lui. Ça le tue pas, désolé. Là, on okay, Alors, nickel. je vous explique. Je vous explique. Tant que le zombie est pas là. Je, je me déguise en zombie, je sonne chez vous, et, et, je, et, je vous dis, et je vous dis, comme ça, comme ça vous pourrez rentrer. Déguisez-vous en zombie Très bien, on se prépare. Vite, vous avez compris les black news, il faut vite se charger en zombie euh, Je vais enlever mes poupées sinon il va directement me reconnaître. Il faut pas ça parce que c'est mes poupées d'amour et je veux pas mourir. Je sais pas comment me déguiser en zombie. Ah oui, faut mettre de la peinture verte sur nous. Comme ça. Voilà. Je vais mettre un visage. Je vais me faire un visage trop bizarre. Hum. Non. Bah, en vrai, si. Ok, let's go. On va me mettre. Ding dong. Des vêtements comme ça. C'est bon, je suis prête. Il faut que vous vous changez le plus vite possible. Ding dong! Ding dong! Il sonne. Oh, je vais les attendre. Et vu que le zombie il est là, il est pas là. Tu veux de l'aide Attends j'arrive. Oui, hum... Vite maman, mets-toi quelque chose de bien. Mets-toi en policier, ouais c'est pas mal. C'est quand qu il arrive faire des roulades. Ok, allez, allez, allez, j'y vais. Juste, je sais non. pas comment on sort du bunker. Ding dong. Ah, voilà. Vous restez là, hein. Vite, vite, vite. Faut que je me dépêche. Okay. Je suis un zombie. J'ai changé ma coiffure. Personne ne me reconnaît. C'est un zombie Je suis mmh. non, Mimi. Le zombie il est encore il est il y a plein il y a plein d'amis le zombie il, il a plein d'amis oh. et, et du coup euh, bah mais en fait je suis toute petite moi tu vois j'ai un an donc c'est compliqué pour moi de vivre oui mais là peut-être peut je vais vous montrer mais il est encore dans sa maison donc euh, mais essayez de ne passer une dans euh, dehors ok d'accord Okay. Tu me suis à la trace, ok Oui, je te suis à la trace. Ok, go. Mais pourquoi c'est entouré d'eau Parce qu'on peut faire une fuite. Mais en fait, il est bête, mon frère. Ouais. Regarde, il faut appuyer sur une et fusée, mais pas malin. Parce qu'il y a... Il y a... Il y a déjà, il est là. Il est dans la maison. Il peut, il, peut, il peut, refaire. Oui, mais mais plus que je suis son pote, il va, il va, il va m'aider bon, Je suis pas vraiment son pote, mais. Mais qu'est-ce qui m'arrive Attends, je vais. Te... Il est là. Mets-toi là. Mets-toi là. Il est là. Il est là. Bouge surtout pas. Oui. Ah mon vieux ami. Ouais, salut. Je vais lancer une fusée. Je vais lancer une fusée. Je vais voir s'il y en a. Si. Si si. si. Ici, c'est déjà lancé. Et à... Vous avez vu Les deux boutons bleus là Oui. Les deux boutons bleus là. Et si vous voulez, vous appuyez appuyer sur le bouton rouge. Non. Mais pas maintenant, hein. Sinon, il va le voir. Les deux boutons. Et en bas. Il y a aussi en bas, venez. Attendez, j'arrive parce que là, ça m'intrigue. Ah, il y a ma famille en oh. haut. Vous pouvez ouvrir Oui, attendez, venez, venez. Bon, Et vous... Et vous... attendez, monsieur. Mais la... la guerre a sauré, l'a sonné. La guerre di... la des zombies a sonné. Oui, mais ton, ton frère zombie... Il, il, il est très fort, il peut tuer quelqu'un à un coup. Du coup, du coup, Mais faut moi, si... il faut attendre qu'il n'est pas là. Mais si Vite, injectez Non non, non pas maintenant il, il est dans la maison, venez Regardez. Mais c'est le but Moi m'en fiche et appuie sur les boutons. Attends qu'il qu rentre Et voilà, il pleut oh, Attention, aussi dans Attention, on... vite s'en aller Là c'est bon, vite J'arrive pas à grimper J'ai appuyé sur les deux boutons Ah bon C'est vrai, on est dans l'eau Oui Faut s'échapper Attention C'est bon, je suis sortie d'ici Ah Je suis coincée N'aie pas peur ah. Montez moi. Ta soeur bite oui Elle est dans le bunker elle arrive vraiment pas à grimper à ah, ça y est fermé un le petit cœur avant ou... que, avant que ça déborde partout mais non fermez quoi fermez le c'est bon ferme bien Nina Partez. je compare à mon poste pour euh, mon émission Maman, oui, elle, elle m'a dit que, que en fait, elle revient. C'est juste que là, elle, elle a dit que en fait, nous, tout ce qu'on devait faire, c'était rentrer à la maison. J'ai fermé Booker news Et je suis sûr, et je suis qu'il va. Et, et à un moment, à un moment, à un moment, quand quand le bunker, bunker s'ouvra, votre frère est, est, est sauvé. D'accord. Regardez bien le bunker. Moi, je retourne faire mon émission. Mmh. Vite, vite, viens, on va changer, sinon il va rien comprendre parce qu'il va jamais savoir, en fait, ce qui se passe. Vite, qu'est-ce que j'ai comme vêtement Je vais mettre les dinosaures, mes petits pets d'adoptomie. Mmh, ouais, je vais me remettre la peau beige. Je vais mettre des beaux yeux parce que sinon il va avoir peur. Mes beaux petits yeux. Et je vais me mettre euh, du coup bah, les petits cheveux. Alors moi, je mets mes petits cheveux à moi. Et voilà, je suis trop parfaite. <rire> vite mets ta peau mets ta peau normale vite il va arriver Il faut que tu te mettes euh, ta coiffure dori... normale, une coiffure qui te que tu normal sinon il va pas te reconnaître le, le zombie a été tué tué tué mais il va il, il, il va il sera mort pour toujours au moins au moins, ça ne nous fera plus de problème. Mais monsieur, vous m'avez dit qu'il resterait vivant. Non. Oui, je vous ai dit ça juste. Parce que je voulais qu'il meure à tout jamais. Mais oui. vous savez que mon frère est plus intelligent que vous. Dis-moi. Dis Donc, arrêtez vos bêtises. Je sais comment le ramener à la vie. Ah ouais Comment ha ha. Vous allez me faire rire, c'est sûr. C'est une baguette magique. Une magie que vous ne pourrez jamais connaître. Donc, pour cela, je vais prendre tout ce que j'ai en don pour la scientifique. Et je vais ramener à la vie mon frère, mais pas en tant que zombie. Voilà. Oh non, c'est pas bon le... Le... Les, les... missiles sont en train de se relancer. Pour la dernière fois, parce que l'eau détecte les, mis, les... Les... Les... Les... missiles. Donc quand un missile touche l'eau, bah c'est fini. Il décolle. Vite, il faut que j'ouvre. Regardez bien dans, dans le ciel. Regardez bien dans le ciel, ça va faire un peu d'artifice. comment faire? Où est mon frère? Faut que je trouve mon frère. Parce que jamais de la vie je laisserai mon frère mourir. Il est ici. Il est à la vie. Enfin, il est mort mais missile détecté. Water. j'arrive à le porter, c'est dire. Non, mais... ramener à la maison et on va s'occuper de lui le est ouvert inondation de la ville mmh. Mmh. Mmh. la nuit, la ville ne pourra pas être inondée une mmh. reformation du bunker Allez, c'est parti! Hop! C'est parti, hop, hop! Normalement, vu qu'il dort, parce qu'il n'est pas mort, c'est pas possible. Mais pourquoi il bouge? Alors. Je sors la piqueur pour qu'il vit. Enfin, ah, pour qu'il se remette convenablement. Hop! Tu as été transformé en zombie. Quoi ah, oui. N'importe quoi <rire> Rigole, rigole toujours. Mais regarde ce que j'ai. Regarde ma tablette. Oh, une tablette. Regarde ce qui est noté dessus. Ok, nous un zombie a envahi la vie. Et eh oui, et c'était toi. Oh, tout ça. Et je sais pas monter des choses, je sais pas faire de montage. Donc tu peux pas dire que c'est parce que j'ai fait un montage. Et maman, elle nous a dit de rester ici. En tout cas, si ça recommence, il faudra il faudra tout détruire.